Aujourd'hui on était en pêche électrique sur le Teillé, donc il y a des travaux qui sont entrepris par le syndicat sur le Teillé, et donc aujourd'hui on a mis en place un protocole indice poisson rivière, c'est-à-dire qu'on va échantillonner grâce à un matériel de pêche électrique euh, le cours d'eau sur euh, environ 70 mètres, et on va récupérer tous les poissons qui sont tétanisés par le courant électrique, et il y a un opérateur avec une épuisette qui va les sortir rapidement du cours d'eau, et une fois qu'on a fini tous linéaire, on va tous euh, les endormir, les mesurer, les peser, avant de les remettre à l'eau. Ouais. Tu grosse là? Ouais. 102. Tu fais un div ou pas? Non, non, non. 104. 99. 106. 103. il y a Là sur le télé on a trouvé du chabot, de la loche, de l'anguille, quelques gardons, du cheven. Voilà, donc c'est pas des peuplements qui sont inattendus pour ce type de cours d'eau et ce qu'il à noter c'est qu'on n'a pas observé d'espèces indésirables qui seraient exotiques envahissantes par exemple. Donc toutes ces, euh, ces espèces que nous avons capturées, on va les analyser après euh, au bureau et euh, ça va nous donner un indice poisson rivière qui va nous permettre de classer le cours d'eau en plus ou moins bonne qualité. Donc là ce qu'on peut noter c'est qu'on a fait des petites anguilles notamment, euh, donc qui sont un poisson migrateur qui remonte d'abord la vilaine, puis la sèche, puis après dans l'ETE et on a fait des, des anguilles qui sont plutôt petites, de 2-3 ans, ce qui montre quand même qu'il y a des anguilles qui arrivent à remonter ici malgré euh, tous les nombreux barrages qu'il y a sur le cours d'eau. C'est vrai que euh, l'anguille, il euh, y, y a une multitude de facteurs qui expliquent aujourd'hui qu'elle est en déclin. Euh, là en l'occurrence, c'est vraiment le, le point intéressant c'est de trouver des petites classes de taille, donc qui sont aussi haut sur le bassin versant. Et sur deux jours après, on va intervenir pour vraiment sauver tous les poissons. Donc là cette fois c'est une pêche de sauvetage, euh, on va capturer tous les poissons, mais cette fois on ne va pas les mesurer, on ne va pas les peser. Euh, L'objectif le, c'est vraiment de les sauver, de les remettre plus bas en aval euh, sur un tronçon où les travaux n'impacteront pas leur survie. Donc euh, souvent on peut les remettre en aval, mais là il y, y a un débit qui est trop faible, euh, donc on a peur qu'ils ne qu qu survivent pas non plus, donc euh, on ne va pas faire de grosses densités sur un petit ruisseau comme ça, on va les remettre dans la sèche qui est large et qui peut accueillir tous ces poissons qu'on va sauver. On contrôle nos projets, il faut que derrière, lors de la restauration, on ait un certain nombre, enfin, on ait un bon linéaire de cours d'eau restaurée pour que l'impact négatif qui est lors du chantier euh, soit rattrapé en fait, par l'impact positif qu'apportera la restauration. C'est pour ça que des petits projets de 20, même jusqu'à 50 mètres, même inférieurs à 100 mètres, on ne les fait pas parce que c'est trop, c'est un impact bien trop négatif sur le moment pour ce que ça peut donner comme impact positif derrière. Donc on va vraiment chercher à avoir des, des projets qui font largement plus de 100 mètres. Là, sur le télé, cette année 2021, on est sur un projet qui fait 3 km. Sur ce type de travaux, souvent, ce qu'on espérait, c'est qu'il y ait une réponse immédiate. Donc tout de suite après les travaux, que l'année d'après, la note soit améliorée. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, le milieu répond assez vite, mais pas forcément l'année suivante. Voilà, donc ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'il y ait des suivis sur 3, 5 ans et que là, on commence à avoir vraiment des effets euh, des travaux qui seront entrepris sur, sur le cours d'eau. La biodiversité, on a remarqué, nous, ça fait 10 ans que le syndicat existe, et sur les premiers travaux qu'on a fait, alors je crois que c'était 2013-2014, on voit à peine maintenant que le cours d'eau est à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il a retrouvé une très bonne diversité, euh, qu'on a de la vie dans le cours d'eau, qu'on a de la végétation en berge, de la végétation à l'intérieur du cours d'eau, et euh, voilà, on estime qu'il faut ouais, entre 5 et 8 ans euh, pour avoir un cours d'eau qui retrouve à l'équilibre.